مرحباً جميعاً ومشهر سلام ويبنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التنميذ عزاء المستوى الأول بسدائي سي بي وكذلك المستوى الثاني بسدائي سي او او وباقي المستويات إذا سوف نقدم لكم حسة جديدة من القراءة للكتور جلي السيلاب إذن في الأول حاولوا إيقاف الفيديو قرأت هذه المقاطع بشكل جيد وسوف نصحح لاحقا أظن أنكم قرأتم جيدا هذه المقاطع إذن التصحيح مع عم م ا مي إيم مو أم أوم مو, مو ما عم م ان مي ان مو اوم مو, مو مو مي مرة أخرى على الإزعج ما عم مو مي إيم مو أم أمم مو ما ما ما أم م مي إيم مو أم مو ما ما ده يا ده مرة أخرى حاول إيقاف الفيديو مرة ثانية محاولة ثانية هي اذا نعم جيد إذن سوف أقدم لكم ما تصحيح مرة أخرى حاولوا إعادة مرة أخرى ما أم م أم مي إيم مو أم أوم مو مو MA, AM, ME, AM, MI, IM, MO, OM, MU, MO, ME. Nous Ma, MA, AM, ME, AM mi im mo om um mu mo me ma am me em mi im mo om mu mo me je lis. Le menu. Le menu. La mer. La mer. Le maçon. Le maçon. Le menu. Le menu. La mer. La mer la mer, le maçon, le maçon, le menu, la mer, le maçon, le métro, le métro, les mandarines, les mandarines, ainsi, les mandarines, الملون، المنشو، المنشو. إذن، سوف أطلب منكم إيقاف الفيديو لكي تسمعوا قراءة هذه خمس كلمات. المصور. إيه. جيد. الآن انتبه. أي تلميذ عزة. إذن هذه الكلمة نقرأها على الشكل التالي. Le menu. Le menu. Le menu. Il y a des gens qui ont un chocolaté. La mer. La mer. Le maçon. Le maçon. Le maître. Le maître. Le maître. Les mandarines, les mandarines, les mandarines. Le melon, le melon, le manchot. Le melon, le manchot. Le melon, le manchot. Il y a une autre le menu, la mer, le maçon, le métro, les mandarines, le melon, le manchon, les neuvries de Kelimets, Un métro, un menuisier, un militaire, tombé, un camarade de la musique. Mécanique, une omelette, une tomate, un métro, un menuisier, un militaire, en b, un camarade, de la musique, mécanique, une omelette, une tomate. Oui, un métro, un menuisier. Un, un militaire tombé, un camarade, de la musique, mécanique, une omelette, une tomate. J'ai dit. le vous vidéo. Je vais vous faire vous J'ai dit. Écoutez bien, il sera au Un métro. Un métro. Un métro. Un menuisier. Un menuisier. Un menuisier. Un militaire. Un militaire. Un militaire. Tombé. Tombé. Tomber. Un camarade. Un camarade. Camarade. De la musique. De la musique. De la musique. Mécanique. Mécanique. Mécanique. Une omelette. Une omelette. Une omelette. Une tomate. J'ai dit j'ai dit Oui, il est pour en -en -en. Il y a Un y un une un avocat, un médecin, un avocat, un militaire un un camarade un la un mécanique mécanique إن عملات إن عملات إن عملات تومات جيد إذن أقدم لكم تلميذ المستوى الثاني ابتدائي تالي الابتدائي والرابع والخامس هذا النص يجب عليكم قراءته بشكل جيد يمكنكم الآن أيها التلميذ الأجزاء كنوع من تجربة أن تتمكنوا من قراءة هذا النص حاولوا قدر الامكان من قراءه هذا النص ولو ارتكبتم اخطاء سوف نقوم بتصحيح جميع التغارات اذا نحاول قراءه هذا النص بالشكل التالي وهذا النص خصوصا للتلاميذ المستوى الثاني ابتدائي خصوصي Mina joue à la marelle avec ses amis devant la maison de grand, mère Mina joue à la marelle avec ses amis devant la maison de grand, mère elle marque les points gagnés sur le mur. Elle marque les points gagnés sur le mur. Elle marque les points gagnés sur le mur. Son ami Maria joue avec elle. Son ami Maria joue avec elle. Elles s'entendent bien. Elles s'entendent bien.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 Son ami Maria joue avec elle. Son ami Maria joue avec elle. Elle s'entend bien. Elle s'entend bien. Mais le sol est glissant. Mais le sol glissant. Mina saute pour faire avancer la pierre plate sur le carré suivant. Mina saute.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 est écorché et saigne un peu. Oh. <coughs> Mina joue à la marraine avec ses amis devant la maison de grand-mère. Elle marque les points gagnés sur le mur. Son amie Maria joue avec elle. Elles s'entendent bien, mais le sol était glissant. Mina saute pour faire avancer la pierre plate sur le carré suivant. Elle glisse et tombe. Son genou est écorché et saigne un peu. Maria va prévenir les parents de Mina. Maria va prévenir les parents de Mina. En attendant, elle s'occupe d'elle.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 Mina saute pour faire avancer la pierre plate sur le carré suivant. Elle glisse et tombe. Son genou est écorché et signe un peu. Maria va prévenir les parents de Mina. En attendant, elle s'occupe d'elle. <rire> si vous trouvez bien sûr des mots difficiles, vous pouvez consulter votre dictionnaire. Et la Il est comme à Mais Mina joue à la, la avec ses amis devant la maison de grand-mère. Elle marque les points gagnés sur le mur. Namji, son amie Maria joue avec elle. Elle s'entend bien. Mais le sol était glissant.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 العقبات وكذلك مشاكل في القراءه اذا يواكبوا دائما استمروا دائما في هذه الخطوه اذا هناك العديد العديد من الفيديوهات سوف اقدمها لكم تباعا لكي تتمكنوا من القضاء بشكل نهائي على مشاكل القراءه اذا اعيدوا الفيديو عدة مرات لكي تتمكنوا من جميع التغارات الخاصة بالقراءة بالفرنسية للكيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.